Bonjour, alors que se passe-t-il si vous prenez de l'argile quotidiennement Alors d'abord, pour la préparer, il faut un verre, un verre. et de l'eau. Je verse un peu d'eau, comme ceci. Et une petite dose d'argile. L'argile verte, bien sûr. Voilà. Comme ça. Ensuite, on mélange. Que ça soit bien homogène. Voilà. Et on couvre toute la nuit. On la boira au matin à jeun. Alors, l'argile est efficace, elle a une action rapide, elle enraye les diarrhées, elle élimine les éléments pathogènes au niveau du sang, elle comble la carence en minéraux en cas d'anémie. C'est un pansement gastrique contre les irritations ou les ulcères. Facilite l'élimination des microbes. Effectuer une cure d'argile verte, quatre fois par an, est par, est par ailleurs recommandée. Elle purifie l'organisme et part à ses déficiences éventuelles. Je la recommande car en cas de fatigue, car elle contient, je l'ai déjà dit, des minéraux. Voilà, alors, argile verte sur fine. On achète ça dans les magasins bio. Voilà, alors, je vous souhaite une bonne journée et une excellente santé.